Yeah. Mm -hmm. Salut Salut On espère que vous allez bien, on vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc un nouvel épisode du débrief, cette fois-ci sur Doctor Strange 2, qui est donc le dernier Marvel sorti à ce jour. Alors on a un peu de retard, on s'excuse, mais bon, on est là pour vous en parler, sans spoiler, en tout cas on va faire notre Essayer. maximum, parce que ça va être <rire> oui, compliqué. Oui, oui oh, oh, sans spoiler, <rire> c'est important. <rire> Je pense que le premier point qu'on doit aborder, c'est resituer l'intrigue. Qu'est-ce qu'il faut avoir vu pour regarder Doctor Strange 2 Où est-ce que ça se situe dans la timeline mm -hmm. La parole est à toi. D'accord, bah je pense qu'il faut avoir vu euh, d'abord Doctor Strange 1. Oui, ça semble être <rire> une bonne base. En fait, ça, ça, ça aide pas mal hein, pour reconnaître les différents personnages, Doctor Strange, mais aussi euh, bah, tous les autres. Hein. Pour avoir vu Doctor Strange 2, il faut avoir vu le premier Doctor Strange, Sérieux, mais techniquement, euh, les éléments qu'on voit là ne viennent pas du Doctor Strange 1. Non. Déjà ça se enfin, passe directement après Spider-Man 3, non Oui. Donc déjà bah, il faut avoir vu Spider-Man. Bah non pas forcément, pas pour comprendre, c'est pas super important si tu l'as pas vu. Mais t'as quand même 2-3 rêves. Quelques rêves, mais enfin, c'est léger. Hein. Et puis euh, je trouve que Spider-Man introduit un peu l'esprit du multivers. C'est vrai. Voilà, c'est très vrai ça. C'est quand, quand même important. C'est vrai, c'est vrai. Puis après bah, il faut dire aussi qu'il faut avoir vu certaines séries disponibles sur Disney+. Comme vision C'est essentiel de l'avoir vu, c'est obligatoire. Euh, Loki, pour avoir le concept de variant, c'est Inté intéressant, vu Loki. mais c'est pas obligatoire du tout. Pour moi, euh, je mettrais pas forcément Loki, par contre, pour moi, ça me paraît. Alors, c'est pas, pas indispensable, mais c'est. Je pense pas mal d'avoir vu What If. Ouais, What If, c'est. deux raisons. C'est intéressant, mais c'est pas obligatoire non plus. Pour euh, Doctor Strange, mais aussi pour un autre personnage qu'on retrouve dans l'un des univers dans lesquels il est. A... Ouais. Je ah. ne citerai pas parce que j'essaye Je de pas. pas spoiler. Mais vraiment, regarder cette série, en plus, Wattie, franchement, c'est une vraie pépite. Donc, euh, ouais, très, est vrai. qui est très sous-cotée, mais qui, qui Après, vaut vraiment la peine. Les, les épisodes sont un peu inégaux. Oui. Les épisodes oui, sont un vrai. peu inégaux, mais dans l'ensemble, c'est quand même intéressant. Alors, ok, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qu'il faut avoir vues Non. Enfin, non, non. Bah, en général, dans le MCU, voir tous les films. C'est mieux quand même. <rire> c'est mieux quand même, puisque tout est un peu interconnecté. Donc voilà, donc pour résumer, WandaVision, Loki, What If, au niveau des séries Disney+. Mais vraiment obligatoire WandaVision. Oui, WandaVision nécessaire parce que sinon tu comprends pas tout ce qui se cache derrière Scarlet Witch parce qu'elle n'a pas été vraiment développée dans les films Marvel jusque là. Mmh. C'était un peu un personnage secondaire quand même, il hein, faut le dire. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec l'histoire sans spoil Si, mais l'histoire sans spoil, ce c'est <rire> vraiment compliqué. <rire> Peut-être que plutôt que de parler de l'histoire sans spoil, on peut parler de l'histoire racontée dans la bande-annonce versus ce qu'on voit réellement. C'est vraiment très compliqué comme exercice, enfin, je sais pas si <rire> ouais. vous vous rendez compte. C'est très particulier. Après c'est bizarre de faire une critique et de parler de la bande-annonce, les gens ils ont vu la bande-annonce déjà. Je pense que ce qu'il faut dire c'est que la bande-annonce montre quelque chose et l'histoire c'est pas du tout ça. Enfin, moi, ça m'a vraiment choqué parce qu'on a regardé la bande-annonce mmh. là juste avant de tourner cette critique. Et en gros, la bande-annonce, elle laisse sous-entendre que tout se passe après les événements de Spider-Man 3. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la comprends. Ouais, que, les, des, les cette direction, ça. que les actions de Spider-Man 3 ont des conséquences dans Doctor Strange 2 et que du coup, on va y faire face. Mmh. Doctor Strange retrouve Wanda pour lui demander de l'aide ouais. pour régler le problème posé par Spider-Man 3 par rapport au univers. Le... Et que le grand méchant ce serait un autre Doctor Strange. Exactement. Je pense que c'est un bon résumé. C'est exactement ça. Ouais. Après c'est compliqué de développer parce que du coup je pense que ce qui est intéressant dans ce film c'est que du coup c'est pas du tout ce qu'on nous présente qui se passe finalement. Non mais moi j'aime bien les bros d'annonce euh, quand... On... Quand tu te trompes complètement quand, Ouais quand elle nous monte en fait. <rire> enfin j'aime bien quand elle nous monte euh, du moment que le film qu on ouais, voit mais après est, à... est bien. Mais c'est à double tranchant parce que regarde pour Encanto <rire> c'était pas ce qu'on avait vu. Dans ouais. la bande-annonce, et du coup tu t'attendais à ce que le film soit un peu naze Mais c'est ça, mais parce que la bande-annonce elle était ratée Parce qu'elle était pas intéressante Elle était pas bien faite moi je crois ouais. Alors que là la bande-annonce elle était bien faite, elle donne envie Au final quand tu, vois, tu vas voir le film C'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais Mais comme c'est bien, bah... Bah ça te convient, ça te convient ouais. Pour moi c'est quand même un film qui prend des risques Et qui euh, se démarque du reste du MCU Notamment Absolument. de par sa réalisation Puisque c'est Sam Raimi qui s'en occupe Sam Raimi à qui on doit notamment les Spider-Man Je sais pas s'il a fait d'autres films dans le... Dans le même genre, je, pas... je crois qu'il a il fait... Il a fait des films d'horreur, je crois. Ouais, il a fait il des a films d'horreur. et ça, ça se ressent d'ailleurs. Ça se ressent pas mal, ouais, ouais. effectivement. Bah, ça se ressent beaucoup, même. Mais... Ouais, ouais, ça, ça se ressent beaucoup, beaucoup. Ouais, C'est pas film forcément qui être... un film qui est pour tout public. Non. Je crois. Non, non, euh, moi honnêtement j'emmènerais pas un enfant de moins de 10 ans quoi. Bah après c'est que juste quelques scènes, hein. tout le film n'est pas du tout... Euh, ouais mais quand même, même as quelques un... scènes qui t'as un, peu, as un euh, climat, t'as une bande sonore euh, qui... qui joue un peu sur ce suspense, sur ce stress, sur ce côté un peu sombre qui est d'ailleurs mmh. présent dans les watifs Le côté sombre quoi. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Parce que tu vois, autant j'ai aimé Spider-Man 3, mais il est pas hyper marquant à mes yeux. Mmh. Je me souviens pas tant que ça, je me souviens des caméos qu'il y avait et euh, bah, du moment euh, phare du film, mais je retiens pas énormément de choses. Alors que là, pour le coup, je pense qu'il marque quand même un peu plus les esprits. En fait, Spider-Man 3 il était vraiment bien, mais il était vraiment bien parce qu'il y avait des bonnes surprises. C'était vraiment du service à l'état pur. Mais euh, une fois passé ces surprises, une fois que tu as déjà vu le film, toi tu le revois une deuxième fois, tu sais ce qui va se passer. Je pense qu'il est moins bon de au second visionnage qu'au premier, ouais. alors que là, il y a le, le film s'enchaîne vraiment, bon c'était aussi le cas pour spider mais il s'enchaîne vraiment bien. Il y a des surprises, mais l'histoire qui est racontée, elle est bonne. Elle est riche surtout. Elle est riche et aimée, elle est ouais. très très riche. Alors comme d'habitude, on a une règle quand on tourne les, nos débriefs, c'est qu'on essaye de ne pas se parler du film. Ce qui n'est pas tout le temps facile, surtout là, parce qu'il bah, y a quand même quelques jours qui sont passés. Mm -hmm. Mais comme tu le sais, j'ai aimé le film, mais je n'ai pas été convaincue à 100% par ce film. Et en fait ça vient du fait que pour moi, il y a certains moments qui étaient un peu too much En fait, je comprends l'idée euh, de mettre plein de choses parce que c'est un marvel, il ne faut pas qu'on s'ennuie mais il y a des moments où j'étais genre, moi c'est gros quand même Ah ouais Ah ouais Franchement, moi j'ai trouvé ça stylé Moi je trouvé ça stylé mais il y a un moment j'ai trouvé ça quand même un peu... En fait, je trouve qu'il y avait tellement de choses que ça retombait un peu que c'était limite genre une parodie tu vois ouais pour bon, toi c'était tout much, tu dans la surenchère à chaque ouais, fois. Ouais. Euh, moi j'ai pas trouvé moi c'était que du bonus en fait bon ce film c'est aussi euh, l'occasion de découvrir un nouveau personnage vrai. America Chavez mmh. alors c'est pas du spoil parce qu'on la voit euh, quelques secondes dans la bande annonce c'est un peu du spoil parce qu'on n'entend pas son nom et que les fans des comics sauront de qui on parle c'est vrai mais on la voit sur l'affiche du film c'est vrai mais alors moi c'est personnage... <rire> Je ne l'avais pas vu, genre dans la, la, dans la première annonce. après ça. je les regarde volontairement qu'une fois ou deux maximum Et puis on que on regarde que la première, c'est notre bah, règle voilà, Exactement, que la première, du coup euh, non il était totalement passé à la trappe J'avoue elle est sur les affiches mais je ne l'avais pas vu, genre pour moi elle n'existait pas non, Moi je ne connais pas, Moi je l'ai découvert au moment du film Je l'ai découvert au début et je suis en mode, mais attends, en fait euh, ok je moi, la la connaiss... contente, mais... moi je la connaissais pas du tout tu t'en doutes. C'est un personnage phare en fait du film, vraiment euh, elle fait partie du trio des personnages principaux mm. et pour moi c'est une vraie révélation ce personnage. Une révélation c'est à dire C'est à dire que, bah déjà je, je trouve que l'actrice joue vraiment très bien. Je trouve que euh, son rôle est hyper important. Mm -hmm. J'aime euh, la façon dont elle évolue dans le film, ouais. je la trouve pas trop cliché. Non c'est vrai. Parce que ça pourrait. Pour susciter autant l'intérêt que Wanda et que Doctor Strange il faut quand même y aller. Mm. Et moi, je trouve qu'elle y arrive plutôt bien. Sans prendre la place des autres, mais quand même en ayant euh, son rôle et son intérêt. Mmh. Et toi, t'as pensé quoi du coup de l'évolution des personnages sans, rentrer dans, euh, sans rentrer dans les détails, l'évolution de Wanda est intéressante, logique euh, au vu de tout ce qui s'est passé euh, dans les précédentes œuvres Marvel. Cohérente avec euh, non, Wanda. Tout à fait. Euh, très cohérente d'ailleurs. D'ailleurs, euh, on ne l'a pas mis, mais euh, ce serait bien aussi de voir euh, le dernier Avengers pour comprendre Wanda en fait. C'est vrai, il y a le dernier Avengers aussi. Mais oui, entre le premier Avengers, Air du Tron, où tu la vois, et là actuellement, il y a une métamorphose du personnage. Mm -hmm. Euh, mais effectivement, même dans ce dernier film, elle est quand même extrêmement cohérente. Tu arrives à comprendre euh, sa façon de penser, je trouve. Oui, c'est vrai. Tu ça c'est quand même une force des Marvel, hein. c'est que tu arrives à comprendre tous les points de vue de tous les personnages. Bah c'est parce qu'ils sont bien racontés en général, et oui. il faut... après ils ont le temps de le faire hein, vu le nombre de films... Et puis ils ont une série surtout ils pour la fait. développer. Effectivement. Et aussi. ça c'est important. Donc ça aide. Ouais. Parce que euh, dans, dans la plupart des films, quand t'as que 2h30 pour raconter l'histoire de plusieurs personnages, c'est compliqué. Mais quand tu prends une série de films, je sais plus combien tu là euh... 27 ou 28. 27, 28, voilà, là t'as le temps, même si... Euh, même si c'est pas le personnage principal à chaque fois et souvent on la voit très rapidement, n'empêche qu'à travers les, les, les Avengers. Mais elle a vraiment gagné enfin, sa, sa, euh, sa place dans le cœur des fans aussi. Hein. Enfin, oui, c'est vrai. C euh, elle s'est imposée à l'heure actuelle. Après, c'est vrai qu'elle a un, un style qui lui est vraiment vraiment très très propre et en tant que personnage féminin aussi, elle ah oui. n'a a pas. Elle a vraiment son style ouais. qui lui est propre et qui est très intéressant. Ouais Mais au niveau de ses pouvoirs. En ouais. vrai, il n'y a pas énormément de sorciers, dans, de, de magiciens sorciers dans le, dans le MCU. Non. Il y a elle, il y a Doctor Strange. bah ouais, qui sont dans le même film, du coup. Voilà. Et puis après, le tout, c'est pas vraiment de la magie, en fait. Ouais. J'aime beaucoup aussi euh, l'évolution de Doctor Strange, personnellement. Mm -hmm. Alors, elle est fine, mais je trouve qu'on apprend plus à apprécier le personnage. Au niveau de son évolution, je pense qu'il faut vraiment la comparer euh, à c'était Infinity War, ouais, par rapport à Infinity War à la décision qu'il a dû prendre dans ce film on voit vraiment qu'il a évolué, qu'il a réfléchi Du coup il faut euh, vraiment qu'on rajoute les Avengers dans les films à voir hein. <rire> Qu'il a réfléchi en fait suite à ça Il était très euh, pragmatique, très sûr de lui, euh, très intelligent, très il ne peut pas perdre ouais. suite aux événements d'Avengers Ce qui s'est passé au fait qu'ils il, qu aient perdu, qu'il ait dû faire ouais. des choix difficiles euh, que du coup beaucoup de gens euh, bah, soient disparus pas, pas par sa faute, mais entre guillemets, qu'il soit également revenu aussi grâce à lui, mais c'est quand même compliqué à vivre. Ouais, mais le fait qu'il qu fasse des, des choix pour le bien plutôt que pour lui-même, c'est intéressant. Et oui. puis, euh, encore une fois, on ne se pas, mais euh, Doctor Strange 2, c'est un film qui va avoir des conséquences énormes sur la suite du, du Marvel Cinematic Universe. Vraiment. C'est vrai. C'est vrai. vraiment un film à voir. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, hein, mais il faut le voir. Parce que pour comprendre la suite, il va être indispensable. Euh, J'avais envie de parler très rapidement, vu qu'on était sur les personnages des caméos qu'on ne va pas citer, mais mm -hmm. euh, est-ce que tu les valides ou pas Oui, bah, dans le concept de multivers, c'est intéressant de voir qu'il y a des univers où euh, c'est un peu différent euh, bah, d'une autre. Quoi, et que, du coup, il y a des personnages que nous, on ne connaît pas forcément. Mais et, des sont... connaît et des personnages qu'on connaît aussi. Oui, que enfin, nous, on connaît en tant que... comment dire... Que fan... Que euh, fan, fan de film euh... <rire> C'est compliqué. compliqué, mais que les personnages de la Terre 616, soit l'univers dans lequel se déroulent les films du MCU, ne connaissent pas forcément. Oui. Voilà, enfin, bon, bref, c'était intéressant. À titre euh, personnel, j'avais pas les références euh, des caméos qui ont été présents dans la grosse globalité. Mm -hmm. euh, du coup, j'ai vraiment eu la sensation de passer à côté de quelque chose pendant ces scènes-là je préfère être honnête, sachant qu'on était à une projection qui était remplie de fans Marvel, il n'y avait que ça, donc du coup ça hurlait dans tous les coins et j'étais vraiment à côté de la hype. Mais ça, je ne pense pas que ça ait joué sur mon avis sur le film, parce que les scènes sont quand même très bien. Elles sont compréhensibles même si tu n'as pas les références. Ouais. C'est juste que bah, tu entends tout le monde hurler et que tu ne comprends pas trop pourquoi, mais euh, après, euh, après voilà. Et je tiens à le rajouter parce que, quand même, il euh, y a aussi des caméos Disney euh, dans ce film. Donc il y en a oh, deux. Oui. Alors oui, je sais ça de mais moi j'en suis très fière. Il y a, il y a une référence à Oswald et une référence à Blanche-Neige. Alors le dernier point que j'ai noté, euh, c'est tout ce qui concerne euh, le rythme, Bon, ça on en a parlé, mm -hmm. euh, mais au, au niveau aussi euh, du visuel, du sonore. Euh... Ah, le film était beau, déjà dès le début, le film est vraiment magnifique. Ouais. Hein. Ah, pour le... Franchement, pour l'image, ils se sont donnés. Mm. Euh, ils se vrai. sont montrés très inventifs aussi sur les combats. Ouais, moi bon. j'ai bien aimé notamment la scène où euh, Doctor Strange se bat physiquement. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on ne le voit jamais se battre euh, ouais. physiquement et ça nous rappelle que euh, Camartage. Ouais, c'est à Camartage à, moi que j'ai bah, beaucoup aimé À Camartage, euh, il a appris des choses, euh, mais il a également appris à se battre. Il n'a ouais. pas, pas fait que de la théorie. Il a fait aussi un truc Et de puis de le de la fait la que ce chose. soit qu'il y ait des scènes à Camartage et qu'il y ait des échanges aussi avec Wang, c'est ça ou ouais. Ouais. Euh, Je trouve qu'on voit aussi que le personnage a grave gagné en humilité et ce qu'il a appris. Euh... Ouais. Alors ouais. que je me souvenais pas que c'était aussi important dans mes Doctor Strange. Mm. Alors que c'était le cas, hein. c'est juste bah que oui. ça m'était sorti de la tête, parce qu'il se passe beaucoup, tout tout voir, il il se passe beaucoup de choses sur les Marvel. Mais ouais, c'est un peu un, un coup. retour aux sources, ouais. du coup, euh, et un retour sur l'évolution du personnage depuis vrai. ses débuts. Vrai. Les scènes avec Wanda sont belles, de façon globale. Mm. Les multiverses aussi. Hein. Ouais, ouais c'est vrai. Les multiverses sont sympas. Après, de toute façon, Marvel, ils sont habitués à nous plonger dans des univers qui sont, pas, qui sont différents. Donc ouais. quand tu parles des gardes de la galaxie... Bon, euh... ouais, et donc Verdict, ce film Bah, Verdict, moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé... Euh... Est-ce que c'est un des meilleurs Marvel Honnêtement, il est dans le haut du panier. Hein. Ça, à ne pas douter. Vraiment, il est dans le haut du panier. Moi, je conseille à tous ceux euh, qui euh, aiment bien les films Marvel euh, d'aller le voir sans, De toute façon, sans, sans, euh, sans hésiter. Les, les fans Marvel vont forcément y aller. Oui, ils vont <rire> forcément y aller. Mais même ceux, tu sais, qui aiment bien, mais qui regardent pas forcément tous les films, euh, ouais. qui regardent un peu quand ça passe à la télé, ou qui vont au ciné juste comme ça. Euh, voilà, mais c'est vraiment un bon, un bon film Marvel. Genre, il est vraiment dans le haut du panier. Après. C'est ça, ça qui devient de plus en plus compliqué quand on veut recommander des films Marvel. Il faut vraiment avoir vu certains autres il est films. C'est de moins en moins sérieux. facile de voir des Marvel sans ouais. avoir suivi le MCU. Effectivement. Après, c'est pas une origin story. Enfin, c'est en fait. vrai que c'est un 2 bon, à partir de là, mais le problème, c'est qu'il il suffit pas juste de voir le premier. Il faut non. voir d'autres trucs comme bah on Tu regardes le premier, tu regardes le deuxième, c'est ça qui complique euh, entre guillemets un peu les choses. Pour moi, c'est effectivement l'un des meilleurs films Marvel. Surtout que c'est un film avec beaucoup d'enjeux. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de film avec une grosse importance pour la suite du, du MCU. Mmh. Là, clairement, c'est le cas. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal important. En termes de, de, de, de nouveaux en termes d'ouverture sur le concept du multivers, parce que c'était une, une ouverture très brève ouais. finalement ce qu'on a vu dans euh, Spider-Man. Là, c'est vraiment euh, plus, plus important. Quoi. Le pari était risqué, disons. C'est un pari réussi avec des personnages qui sont forts, des scènes d'action euh, qui peuvent pas laisser de glace, je dirais. Une intrigue où tu t'ennuies pas. Des combats intéressants. Des combats intéressants. Un style et une prise de risque au niveau du genre qui tend vers l'horreur à certains moments qui est, qui est risqué. Mais, mais qui, qui a est bien faite et qui est très bien faite. Hein. Mmh. Vraiment. Hein. C'est fait. pas mon Marvel préféré, je pense. Euh, mais effectivement, il fait aussi partie du haut C'est quoi ton Marvel préféré déjà Captain America 3, je dirais. Captain America 3. Ok. Celui devoir. où il y a, oh, est ce... ouais, ouais, est il... Est il est incroyable, après j'aime bien Avengers Air du Tron, mais c'est parce que j'adore le Ultron D'ailleurs il y a une rêve à Ultron euh, dans... dans Doctor mmh. Strange 2, je, je le dis, dis parce que c'est pas important et J'avais une autre question aussi pour toi Là euh... Peu avant qu'on aille voir le film, on parlait des personnages qui nous ressemblaient Et toi tu m'as dit que selon toi le personnage <rire> à qui tu ressemblais le plus c'était Wanda Après qu'on ait vu le film, est-ce que tu trouves que le personnage à qui tu, <rire> tu ressembles le plus c'est Wanda <rire> c'est un peu compliqué hein <rire> Non, alors à l'heure actuelle, euh, j'aurais tendance à dire que le personnage qui me ressemble le plus c'est Steven Grant. <rire> ah oui, il faut avoir vu Moon Knight. Euh... <rire> ok, ok, <rire> ça marche. Bon et bien sur ce, la Pixie Army, on espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours un plaisir de faire ce débrief ensemble. Trop... On ne sait pas trop ce que ça va donner au montage, non, mais... pas. Après, ça, ça fait plaisir, mais ce n'est pas facile. Non, C'est les... plus difficile, enfin c'est vraiment difficile. Les Marvel c'est compliqué, du coup si jamais vous avez des idées de comment améliorer ce format, principalement sur les Marvel, parce que bah, c'est dur de spoiler, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et n'hésitez pas à nous dire également vos avis dans les commentaires. On est curieux de savoir si vous avez aimé ou pas ce film. Comme d'habitude, il y aura des gens qui aiment ou pas, et je suis vraiment curieuse de savoir euh, là pourquoi. Ouais, quelles raisons les pousserait à aimer le film. Voilà. Vrai, ça sera intéressant à voir. Bon, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, Salut bisous. <rire>